bonjour les amis alors je vous retrouve pour les énergies de la semaine prochaine euh, donc du 16 au 22 janvier 2023 alors pour choisir donc toujours pareil vous devez choisir celui qui vous appelle le plus ce qui vous parle le plus soit la couleur la signification l'image peu importe mais en tout cas ça doit faire tilt <rire> donc d'un côté c'est cupidon qui vous envoie des vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit, vous réveillant à l'amour de la vie elle-même. Euh, votre décision claire d'accepter et de vous réjouir de la romance a déclenché ce réveil. Permettez spontanément de célébrer l'amour dans tous ses aspects glorieux. Donc, vous devez célébrer l'amour partout, avec tout le monde <rire> parce que vous allez ressentir cet amour envoyé de Cupidon. Et le tas numéro 2, ce sera focalisé sur le service. Donc, Je vous laisse l'image. En même temps, il y a le message de votre, que votre âme désire seulement servir joyeusement et de nager dans un flux constant de bénédictions. Ce flux continuellement vous nourrit tout ce dont vous avez besoin, nourrit tout ce dont vous a. Écoute, euh, mettez votre focalisation euh, entière en restant dans l'échange, le donner, le recevoir, dans chaque situation et dans tout ce que vous faites. Vous devez rendre service sur la terre euh, avec les autres, mais veillez à ce que ce soit aussi échangeable. <rire> C'est-à-dire qu'il y a un retour. Hein, parce qu'autrement, vous allez avoir du karma. C'est-à-dire l'autre, elle va vous devoir plein de choses dans une autre vie. Ça ne va pas être facile quand il va falloir tout rendre, <rire> voilà, hein? donc euh, tout est échange, voilà, c'est pas parce que vous donnez que, bon c'est très gentil, hein? c'est très agréable d'avoir quelqu'un qui donne, mais par contre il faut qu'il y ait quelque chose en retour, autrement vous allez vous épuiser, autrement aussi vous allez avoir un gros karma derrière, c'est-à-dire que l'autre elle va vous devoir ce que vous lui avez donné toute votre vie, parce qu'elle aura pris, pris, pris, euh, donc ça c'est pas bon non plus. Ok, Donc là, il y a la notion d'échange, mais de service à rendre, mais de façon joyeuse. C'est-à-dire, tant que vous le faites avec une joie pas possible, c'est que c'est bon. Si vous le faites à contre-cœur, c'est pas bon. Allez, on y va pour le tas numéro 1. Cupidon. Alors, j'ai déjà tiré les cartes parce qu'on est sur le week-end et j'ai été interrompue. Donc, j'ai préféré faire comme la dernière fois. Comme ça, je ne fais pas de bêtises. Alors... On a, euh, ah oui, pardon, j'avais l'opportunité, de quoi faire déjà J'avais l'opportunité, allez, tête tombée après, ouais. Ah non, non, c'est ça. Il euh, y avait l'opportunité d'être soulagé soit de, de demander pardon, d'aborder une sorte de, euh, ouais, de, de bénédiction, c'est-à-dire d'apprécier la vie telle qu'elle, peu importe ce que vous avez vécu, ce que vous avez eu comme conflit, vous passez outre. <rire> vous passez outre et vous allez plus loin c'est-à-dire que vous, vous soulagez d'un poids vous, euh, vous lâchez en fait, vous lâchez l'emprise de la colère et tout ça, donc ça, ça fait du bien ça vous permet d'avancer, soit vous allez euh, accepter un pardon, vous allez avoir l'occasion de demander pardon, de recevoir un pardon, une demande de pardon d'excuse alors, oups, messieurs l'énergie masculine, ok alors, non c'est comme ça que les ai mis. Alors, on a l'équilibre. Euh, messieurs, cette semaine où vous avez été déjà dans un équilibre, ben justement, l'échange, une stabilité, une sécurité. Par contre, là, ça va s'effondrer. C'est en train de s'effondrer, votre sécurité. Pourquoi Parce que vous êtes en train d'imaginer peut-être d'être fidèle, d'être intègre envers vous-même. Ou d'être en intègre envers quelqu'un. Alors, je ne sais pas si... Vous allez être un petit peu plus sensible cette semaine à voir peut-être les choses s'effondrer alors que vous avez une stabilité et que vous imaginez peut-être le pire à deux en étant, euh, en étant sincère et intègre avec une personne en particulier. Vous avez peur de l'engagement Vous avez peur de la fidélité Je ne sais pas. Euh, vous avez peur que ça s'écroule si vous êtes dans une relation, par exemple, stable, vous êtes dans un emploi stable, vous imaginez le pire. C'est drôle, hein Vous imaginez que ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter et c'est en connexion avec l'autre ou en connexion avec votre intégrité. On a la femme. La femme est là. Non, c'est vrai. La protection. Donc, elle est protégée, madame. Vous êtes en sécurité cette semaine. Vous avez foi. On vous dit surtout ayez foi par rapport à des doutes. Peut-être une autre, une autre carte par rapport à des doutes. Aïe. Oh là là. Ouais. Donc, euh, semaine un petit peu sensible. Hein. Euh, on voit quelqu'un ici qui s'imagine le, le pire euh, ou que les, tout va s'écrouler qui va créer quelque chose de négatif dans un couple. Et là, vous, on vous dit, euh, euh, malgré les doutes et la tristesse, il faut que vous ayez quand même foi en l'avenir, foi en les anges, en ce qu'on vous a envoyé, en ce qu'on vous envoie. Soyez dans l'accueil, en fait, euh, de vos émotions aussi. Hein. Ne luttez pas, ayez foi. Si ça doit arriver, ça arrivera de toute façon. Alors, on a la communication, les anges. Vous recevez une lettre, un message euh, message des anges, message, qu'est-ce que c'est Ah oui, message d'un carrefour, donc message euh, d'une décision, d'un choix, d'une possibilité qui va... Ah, ça peut être quelqu'un qui va tomber enceinte ici, un enfant avec euh, la naissance. Alors, ça peut être des personnes qui cherchent à tomber enceinte et là, on vous leur dit, ouais, ça va, tu vas avoir la possibilité cette semaine... <rire> Euh, ou tu as des bonnes nouvelles par rapport à la naissance d'un projet. Voilà, tu vas pouvoir agir. Ça vient par l'intermédiaire des courriers ou d'un message reçu. Peu importe de qui, hein, parce qu'on est dans les énergies quand même. Hein. Alors ça peut être des énergies de l'univers. On a l'amour donc qui va dire non, c'est vrai qu'à chaque fois je me plante. On a la conscience. Donc vous êtes connecté à Dieu, à l'univers, vous êtes conscient de quelque chose, vous êtes euh, votre âme, votre âme est connectée, on va dire ça comme ça, à l'égarement. Donc vous, vous prenez conscience d'une perte de temps, euh, d'avoir été retardé. Donc de réfléchir à ça pour l'avenir. De réfléchir aussi à vos angoisses. Peut-être c'est quelqu'un qui prend conscience qu'il y en a un des deux dans votre relation amoureuse, qui perd du temps, qui euh, prend des prétextes, qui prend des détours, qui s'aveugle, qui est en train d'imaginer le pire, bah tiens, on l'avait là. Et que du coup, ça vous fait réfléchir sur l'avenir, sur un projet futur, à deux. Peut-être concernant un projet, il y a quelqu'un qui le retarde volontairement. Alors, la maison qui représente votre schéma mental, mais aussi le domicile, le lieu d'habitation, euh, le foyer, la famille, la fondation. La fondation. Alors là, pour l'instant, on me dit que vous êtes plutôt dans une incapacité. Alors, attendez. Oui, incapacité de voir les choses. Alors, vous avez de la peine, vous avez de, la peine de ne pas réussir quelque chose, mais semblerait-il qu'il y a une solution, une ouverture, une issue possible à cette incapacité vous avez, par exemple, de la peine à trouver un logement et là, il va y avoir une solution. Vous avez la peine dans un chez vous en ce moment où vous avez, où vous avez euh, une partie qui auto-sabote chez vous. Votre schéma, c'est vous sabotez les choses en pensant que vous n'êtes pas capable de rien. Peu importe le sujet vous n'êtes pas capable de construire de bâtir d'acheter de travailler j'en sais rien de vous entendre et puis tout d'un coup voilà j'ai quand même la solution derrière donc euh, il y aura une issue positive concernant un schéma mental qui dit que vous êtes incapable que vous avez d'ailleurs de la peine que vous vous auto sabotez votre situation tout seul ou toute seule coup euh, dans un couple vous voyez que ça ne voilà, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de possibilité, mais là, il y a vraiment une aide hein, avec la clé. Alors, l'amitié. La, l'amitié, elle est comment cette semaine Alors, elle est déjà destinée. Donc, euh, euh, vous avez une amitié qui est particulière, une amitié qui est sur votre chemin, certainement vous faire comprendre quelque chose. Une destinée, donc quelqu'un qui est là sur votre karma. Euh, Solitude, youpi, vous vous sentez seul. Alors, avec cette amitié, vous avez peut-être un moment d'isolement. Euh, il y a une évolution et un sacrifice à faire pour évoluer. Donc, je dirais bien que c'est le, le sacrifice de la solitude pour évoluer chacun de votre côté. J'entends plutôt deux personnes qui se côtoient et qui ont des sacrifices chacun de leur côté. Pourquoi Parce que l'évolution va se faire à leur rythme, voilà, en étant seul. Voilà, c'est un, un chemin spirituel dans lequel vous êtes. Vous avez l'impression peut-être que vous êtes toujours seul, que vous, vous sentez seul, mais c'est nécessaire à votre évolution. C'est un sacrifice à faire. D'accord Ou c'est une personne qui doit faire un sacrifice avant d'évoluer avec vous. Évoluer, vous amier, enfin, avoir une relation meilleure ou plus saine, plus stable ou qui avance vers quelque chose d'autre. Alors, aïe. Par contre, là, l'argent... Oups, regardez-moi ça. Et il y a un petit problème avec l'argent. On a déjà l'ennemi, la rivalité. Donc, on vous dit qu'il y a quelque chose qui coince. Hein. Vous avez soit quelqu'un, quelque chose de négatif dans, par rapport à l'argent. Ça concerne le passé. Vous avez eu un ennemi dans le passé. Vous êtes attaché à quelqu'un de pas très sympa, je dirais, qui a voulu la même chose que vous. <rire> J'ai l'impression de répéter euh, sans cesse. Donc là, il y a vraiment des, des personnes qui veulent se battre pour le, le, le même bife-tech, hein, qui veulent la part, du. du par exemple, dans un, dans un héritage. Très souvent, on voit les gens se bagarrer, euh, l'héritage. Ça peut être ça, mais ça va dans le mur, hein, par contre. Hein, C'est une impasse. Ça peut me dire que cet ennemi, ça va se terminer <rire> Euh, ça va se terminer avec lui, avec elle. Euh, S'il y a eu des difficultés dans le passé à vouloir euh, absolument quelque chose que vous avez au niveau matériel, que ce soit des finances, un travail, une occupation, je sais pas, une maison, un, un, un, un immeuble, <rire> voilà, du matériel. Bref, euh, on voit que ça mène nulle part de toute façon. Hein. On vous dit que ça, ça n'amène nulle part. C'est une impasse de continuer là-dedans. De continuer à chamailler, de continuer à vouloir avoir raison, de prendre quelque chose à l'autre, de vous disputer pour quelque chose, ça va dans le mur. C'est une erreur. Et le travail Le travail, c'est la santé. Le bonheur au travail, bah tiens, youpi. Alors, bien évidemment, il y a de la jalousie. Alors, est-ce que vous espérez, ah non, peut-être que vous espérez vous lutter pour un nouveau commencement euh, et d'obtenir ce commencement, d'aboutir à ce commencement. On a le commencement et l'accomplissement. <rire> Autant dire la première carte et la dernière carte du tarot. Enfin, des cartes. Euh, L'achèvement, l'aboutissement, la fin d'un cycle. Ah, oui. Ça peut être le fait que vous avez été jalousie avec le passé, là. Passé, ennemi, quelqu'un s'est en travers. Euh, oh, oui. Et euh, là, vous allez peut-être retrouver un peu le bonheur parce que cette jalousie va se terminer, en fait. Ce cycle de jalousie va se terminer. Hein, je verrai bien comme ça. Ou alors, vous voulez vraiment obtenir, vous luttez pour le bonheur, pour commencer quelque chose. C'est peut-être une lutte avec vous-même pour obtenir quelque chose comme un nouveau départ dans votre travail. Et puis, on voit des jaloux par rapport à votre bonheur au travail. OK Parce que vous commencez quelque chose que vous allez l'obtenir. <rire> vous allez aboutir ok allez je continue sur le domaine sentimental je range tout ça alors c'est parti on va faire un tirage donc sur le domaine sentimental chacun de votre côté l'homme et la femme ou l'énergie donc masculine et féminine si vous êtes deux hommes ou deux femmes ça peut être différent donc alors l'homme l'énergie masculine cette semaine comment se trouve-t-il Là, j'ai donc décidé de prendre cet oracle, là, le grand oracle de l'amour. Euh, alors, l'énergie sur la semaine du 16, on a dit du 16 au 22. Du 16 au 22, quelle est la situation Oh, corps de la fragilité. Oh, maman, Alors, attention, on vous dit stop par rapport à la fragilité. Si c'est une relation qui débute, elle peut s'arrêter parce qu'elle est trop fragile pour évoluer. Elle n'est pas assez solide. Bon, il faut en prendre soin, comme un petit poussin. Aussi, on me dit, faites attention à ne pas trop être protecteur de cette personne. Trop, euh, parce que les mains entourent le petit... Faites attention à ce que vous faites, ce que vous dites, comment vous le prenez. N'allez pas trop vite, ne brusquez pas. Hein, ne le brusquez pas, parce qu'on dit stop. Stop. Stop si c'est fragile aussi, si la relation elle, est trop fragile. Il y a un gros stop sur une relation qui n'est pas assez solide. Alors, messieurs, messieurs, l'énergie. Ce que vous attendez, ce que vous... Euh, avoir, alors, qu'est-ce que vous avez comme problématique Les femmes, ce que vous espérez, ce que vous recouterez comme problématique. Et le lien entre les deux. De tendresse. De l'amour. Oh, regardez. Et la stabilité long terme. C'est ça le problème. Bon, bah, ben, c'est pas. C'est pas énorme. Alors, on a une belle énergie sur vous, messieurs. Voilà l'énergie euh, d'un du, soutien. du Voilà, justement, du soutien, d'être comme deux amis, comme deux personnes complices, deux personnes qui euh, ont de la tendresse l'une pour l'autre qui ont des petits câlins. Donc, on a monsieur qui a besoin de câlins, qui a besoin de donner des câlins. Alors, lui, il attend l'amour. Hein. Il attend l'amour de sa vie. Hein. Donc, il est déjà peut-être amoureux de vous. Hein. Il attend quelque chose de, de sincère, d'authentique. Ce qu'il rencontre comme problématique, ben, apparemment, là, si je prends euh, dans... Voilà, c'est soit c'est la longueur de la relation qui a duré depuis des années. C'est-à-dire qu'il est déjà dans un couple, ça fait longtemps. Et qu'il y a peut-être un manque de peps <rire> il y a peut-être des habitudes qui se sont installées ou alors ça peut être très bien comme si c'est une relation nouvelle on avait la fragilité c'est justement de euh, tenir la longueur de construire sur des années de construire une vie comme un arbre qui se nourrit qui se nourrit et qui construit sa vie petit à petit dans la solidité. Donc, monsieur, il a des difficultés à s'investir pour du long terme, à se construire lui-même aussi. Je vois quelqu'un de stable, de... Euh... Peut-être, il a peur de... Oui, il a peut-être peur de l'engagement, <rire> du mariage, de l'engagement long terme. Alors, mesdames, on a la promesse. Bah dis donc, la promesse d'Annie. Ouh Le projet Ouf, pas dis-donc. Et le manque de souplesse. <rire> Et le lien. Oh, on a un départ. Qu'est-ce que c'est que ça On a un départ entre vous deux. Il y a quelqu'un qui... Sait. Alors, soit vous habitez loin l'un de l'autre dans le lien. Il y a un déplacement qui va arriver, des vacances. Ou alors, il y a peut-être une idée de, de partir, de, de voyager. Le lien. Bon, là, vous avez la promesse. Donc, vous, vous êtes prêts à vous engager. Prête prête plutôt à vous engager, à donner, euh, voilà, donc euh, à promettre effectivement un nid, donc un douillet, promettre une vie commune, faire des enfants, faire des projets à deux, des projets de voyage, des projets, je ne sais pas. Et ce que vous avez comme problématique, c'est un manque de souplesse, donc un manque de patience, largesse d'esprit, compréhension, adaptation, flexibilité, tout ça, tout ça, ça devient compliqué. Peut-être que vous êtes impatiente, peut-être que vous voulez aussi tout contrôler, que ce soit euh, voilà, en temps et en heure, comme vous avez décidé. Or, ce n'est pas, euh, pas trop le cas. Ou alors, cette personne, elle manque de souplesse aussi. Il faut que ce soit de la manière, parce qu'on a un « i » droit. Carré, mais c'est une belle énergie quand même hein, euh, sur, euh, sur la semaine. Hein. C'est-à-dire que vous avez envie de proje euh, projeter quelque chose, mais vous avez peut-être un manque de patience ou d'adaptation envers sa situation parce que monsieur bouge beaucoup, parce que vous avez un lien euh, qui va peut-être voler vers autre chose. Alors, départ. Pourquoi il y a un départ Ah, punaise, il y a un échec. Oh là là, d'accord. Donc là, il y a un petit problème d'argent, on dirait. Donc, ceux qui vous avez vous avez un amoureux sincère, ici. Mesdames sont prêtes à s'investir et à construire. Mais il y a quelque chose qui, qui n'arrive pas à se faire. C'est le long terme. Pourquoi Parce que... Ouh là J'entends le, les pompiers. Je sais pas si, Non, c'est les flics. Euh, donc, il y a un échec par rapport à un départ, un déplacement c'est peut-être en, en relation avec votre relation parce qu'il dit moi je dois hum, soit je dois partir euh, m'éloigner d'un contrat euh, et j'y arrive pas voilà par exemple logique, logiquement je dois travailler ailleurs j'y arrive pas soit j'ai pas assez d'argent euh, j'ai des problèmes d'argent qui font que je ne peux pas partir ou je ne peux pas aller avec toi je ne peux pas construire c'est pour ça que ça bloque ou alors c'est que vous avez vécu un échec tous les deux. Un des deux a vécu un échec. Il n'arrive pas à s'en débarrasser de cet échec. Ça peut être un, un échec financier aussi, un échec matériel. Il n'y a que des problèmes qu'il retienne. Et du coup, il en est, on, est, on est plus sur quelqu'un qui est intéressé par construire, euh, construire un empire, construire euh, du stable, mais dans le domaine matériel et financier. On a quelqu'un ici qui est très perturbé par son argent ou par une perte d'argent aussi. Dans le lien, il y en a un des deux qui peut-être a subi des problèmes d'argent. Des problèmes, euh, euh, par exemple, d'un échec dans son environnement. Ok Voilà. Oh. Allez, je continue pour le tas numéro 2. Je vous retrouve tout de suite. Allez, on, retrouve, on se retrouve pour le tas numéro 2. Du coup, je vais le faire avec vous puisque le tas numéro 1, j'ai pas pu le faire. Tant pis, je fais avec vous. Je risque, euh, voilà, je risque <rire> de me faire taper dessus, euh, mais non. <rire> Comme ça, vous verrez, je fais des choses, c'est pareil que d'habitude. Hein. Donc, le tas numéro 2... Ah, il y a la fin d'un obstacle qui s'annonce. C'est quelque chose qui s'arrête. Il y a la fin d'un karma, d'un blocage, d'un frein. C'est la fin, ça se termine pour le tas numéro 2. C'est trop cool. Ah, finalité. Finalité d'un frein, d'un retard, d'un obstacle. On l'enlève l'obstacle. Messieurs, l'énergie masculine. Oh, le bonheur. L'obstacle, tiens. Et la révélation. Ah ah Équilibre. Alors, il y a un petit frein. Je ne sais pas si ça vient de quelqu'un ou si c'est vous qui devez annoncer quelque chose parce que vous êtes heureux, messieurs, vous avez la joie, le bonheur cette semaine. Mais il y a un petit obstacle, un petit frein, un petit retard avant d'annoncer ce bonheur qui pourrait mener vers une décision euh, qui remettrait de l'équilibre et l'harmonie ou qui vous donnerait encore plus de bonheur. Je ne sais pas, il y a une révélation qui arrive qui va donner un frein à ce bonheur. Donc soit c'est quelqu'un qui vous annonce quelque chose qui va un peu vous dire « mince, zut !» Euh, Ce n'est pas encore le moment de euh, trouver l'équilibre. Soit c'est vous qui euh, avez euh, une peur ou une réticence à annoncer quelque chose en rapport avec une décision, parce que je vois quand même la balance, l'équilibre. Une révélation, une déclaration envers un équilibre. Mesdames, ta numéro 2, on a la naissance, l'acceptation. L'accusation pour la peur. ou oh, punaise. Alors, mesdames, vous avez bon une bonne énergie déjà. C'est-à-dire vous commencez un cycle nouveau. Grossesse, attente, naissance, acceptation d'une naissance, acceptation d'une attente et euh, acceptation d'une accusation des peurs. Alors, est-ce que euh, vous allez accepter les critiques celles qui vous font mal et que ce sont juste euh, des révélations, des peurs des autres. Vous attendez, ah oui, vous acceptez une, euh, une attente. Pourquoi Parce que l'autre, elle, elle a peur de quelque chose. Donc du coup, elle va vous faire du mal, elle va vous blesser. Faites attention vraiment si vous rencontrez quelqu'un euh, autour de vous qui euh, vous balance quelque chose qui vous fait mal, c'est parce qu'elle aura peur. Voilà, donc vous allez l'accepter. La... Et ça, c'est bien. C'est super. C'est euh, en fait une preuve de d'équilibre mental. Ok. Alors, la santé, vitalité, accomplissement pour vous, apprentissage, cadeau vous apprenez, alors vous finissez quelque, quelque part un cycle au niveau énergétique, vi, vitalité. Vous aboutissez à une sorte d'apprentissage qui est le fait d'accepter le moment présent, par exemple, dans vos énergies. Ouais. Vous apprenez à accepter le moment présent. C'est le plus beau cadeau de la vie, c'est-à-dire de ne pas être dans le passé ni d'angoisser pour le futur. Comme ça, aussi, vous apprenez à voir les petits cadeaux dans votre vie. Que ce soit en vous promenant, en étant avec quelqu'un, en, en étant en vie, conscient qu'on a, que vous avez de la chance. Donc vous apprenez petit à petit à rester dans la bienveillance de vous-même, la gratitude, ce que j'entends plus, ce qu'on est sur les énergies. La gratitude de ce que vous avez, et surtout pas l'ingratitude de ce que vous n'avez pas. Parce que vous allez attirer encore plus de manque et d'échec. Alors, l'amour, c'est pas facile, c'est vrai, à faire. L'amour... On a la lumière, donc chakra solaire, plexus solaire, sur l'avenir, avec la page blanche oops, et la libération. Vous prenez conscience que quelque chose... Justement, là, on a l'instant présent, mais là, vous avez peut-être la... Euh, comment je pourrais dire euh, comment je pourrais dire ça l'appréhension voilà, l'appréhension de ne pas savoir les choses il va falloir vous en libérer je pense que là ça me parle de lâcher prise plutôt, c'est à dire que vous prenez conscience que dans l'amour vous ne pouvez pas tout savoir tout contrôler euh, vous prenez conscience vraiment d'être dans la vérité en sachant lâchant, lâcher prise sur les événements qui vont arriver plus tard parce qu'on a l'avenir de ne pas savoir les choses pour plus tard c'est bien de s'en libérer de voilà, de se dire tout peut arriver. La maison, alors résultat jalousie, oh. protection. Ah, yes, décision par rapport à votre maison, lieu d'habitation, schéma mental. Vous êtes protégé contre l'envie, la jalousie, la lutte, la menace. C'est quelque chose qui est comme. Euh, <rire> Ça me fait penser à un tirage. C'est-à-dire que c'est un peu le karma pour moi là, qui, me, qui résonne. Décision de l'univers de vous protéger contre la jalousie, de, contre les, la lutte, les, les menaces que vous rencontrez aujourd'hui dans votre maison, dans votre domicile, dans votre couple ou au sujet d'une maison. Il y a une décision qui va peut-être tout enlever parce qu'elle est protégée. Vous êtes en sécurité face à la jalousie. à la, voilà, voilà Vous avez un genre de karma qui se libère. Et qui dit, maintenant, tu as vas s'étrimer, tu vas euh, être protégé de tout ce que tu as fait, finalement. Tout ce que tu as semé, tu vas le récolter. Et inversement, euh, ceux qui ont semé du mal. Euh, ouais. Alors, amitié, euh, l'espoir, la tempérance. On a la réflexion. Vous espérez que quelqu'un euh, se, se maîtrise, maîtrise ses émotions, Elle va réfléchir réfléchisse à quelque chose Réfléchissent peut-être à une réconciliation, parce que la tempérance est aussi équilibrée. Se modérer, espoir que quelqu'un se modère et réfléchisse à une situation particulière. Peut-être que vous êtes en conflit, etc., que c vous espérez qu'elle se retienne, qu'elle se modère, qu'elle qu essaye de trouver un, un terrain d'entente ou qu'elle essaye de se rabiboucher. L'argent pour la semaine, ta numéro 2. On a l'imagination, créativité d'un enfant, donc ça veut dire d'un projet où il va y avoir un changement de carrefour, donc où il y avait une union. Au niveau professionnel, alors c'est peut-être en rapport avec le service, parce qu'on focalisait sur le service, on a la créativité, donc là on a tous les artistes. Qui euh, bon Après, je pense que vous essayez de créer quelque chose de nouveau avec un enfant ou de créer quelque chose en rapport avec les enfants. Ça va être un, un carrefour, une décision qui va être prise en faveur d'une union, association, contrat, engagement, alliance. <rire> une alliance peut-être pour gagner de l'argent ou euh, une alliance concernant un projet nouveau concernant des enfants. En tout cas, vous essayez de l'attirer à vous et vous, vous, vous prenez conscience qu'il va y avoir un choix à faire et un choix de s'engager, un choix de contrat. Le travail. Une alliance au domaine professionnel. Enfin, c'est plus financier puisqu'on a l'argent. Ouais, plus financier. Donc, le travail. La solitude, la désillusion, la chance, ah Et l'évolution, yes Donc un petit peu, peu des difficultés au début, parce qu'on dit que vous vous sentez seul, vous êtes déçu par rapport à, à ce que vous attendiez. Soit vous travaillez seul et vous êtes déçu, mais il y a une chance d'évoluer, de vous améliorer plus tard, donc ça ne va pas tarder à venir soit vous avez déjà vécu cette déception là vous en êtes là soit vous, la, vous allez la vivre vous avez à ressentir un moment de solitude d'égarement euh, non pas, pas d'égarement mais en tout cas d'isolement et que vous avez une chance de trouver peut-être du travail ou d'améliorer votre situation professionnelle d'ailleurs c'est peut-être en rapport avec ça hein, parce qu'il y a un carrefour un carrefour avec un enfant donc. voilà mes amis c'est pour ça qu'il y a la fin hein, c'est pour ça qu'on avait la fin tout à l'heure la fin des blocages. Ok. Allez, je continue le domaine sentimental pour vous. Hop. Hop. Allez, c'est parti. Tas numéro 2. Allez, focus en service. <rire> Tas numéro 2. État d'esprit de monsieur et de madame cette semaine. Et qu'est-ce qu'ils ont et ils comptent faire bon, Il y a trois cartes. Alors, je vais les mélanger comme ça, c'est rapide. Alors, messieurs, mesdames, cette semaine, hop, okay, euh, non, je vais passer déjà, hop là, oula, la peine par rapport à la sincérité, vous avez du mal à être vous-même, vous avez du mal à, ou il y a quelqu'un qui a du mal à être sincère avec vous, ou vous êtes dans la peine parce qu'il y a un manque de sincérité, quoique ce n'est pas marqué le manque, hein, mais... Euh... Peut-être, ah, c'est peut-être quelqu'un qui a de la peine et qui a du mal à le dire. Hein, parce que je vois le bas du masque. Ou qui va vous dire qu'il a de la peine. <rire> Alors, message pour monsieur. Ce qu'il attend, ce qu'il redoute. Mesdames, ce qu'elle attend, ce qu'elle redoute. Et la relation, le lien. Si vous êtes ensemble. Alors, ouf Bah dis donc Illusion, souplesse, jalousie. Alors, monsieur, vous êtes plutôt euh, pas dans des bonjours parce que vous voyez tout de travers. J'ai l'impression que vous pouvez avoir des pensées, des pensées envers votre relation qui ne sont pas réalistes. Vous imaginez le pire euh, vous imaginez des, des choses qui ne sont pas vraies. Faites attention à vos pensées parce que ça, c'est sur vous euh, ou si vous avez quelqu'un. voilà, Il est dans des faux-semblants. Il pense à quelque chose qui n'est pas réaliste en ce moment. Il vit quelque chose de pas réaliste. Alors, c'est en rapport avec de la jalousie. Ça peut être en rapport avec de la jalousie. Quelqu'un... Euh Ah, Peut-être que vous demandez à votre autre, en fait, messieurs, qu'elle soit souple et qu'elle ne soit pas jalouse. Et qu'elle ne soit pas prisonnière. Elle ne vous emprisonne le cœur, elle vous... elle vous contrôle. Mais des fois, c'est inconscient. Hein. Des fois, on ne fait pas exprès parce qu'on aime tellement qu'on ne veut pas perdre l'autre. Il faut aussi comprendre que la jalousie, c'est difficile des fois. Après, je pense aussi que... bon. Euh... Peut-être vous demandez plus de souplesse à l'autre, plus de compréhension et d'ouverture, plus d'adaptation à votre situation. Vous attendez ça, mais par contre, vous avez l'inverse. Hein, vous avez quelqu'un de très prenant, très contrôlant. Alors, messieurs, euh, soit vous faites une fausse idée de, votre, de la relation dans laquelle vous êtes. Peut-être que cette personne n'est pas si euh, euh, contrôlante. Ou soit vous êtes vraiment dans une relation euh, dans laquelle vous avez l'impression... Ben, de ne pas vivre votre vie normalement, alors que c'est... Alors, je ne sais pas, je ne sais pas, il faut que je regarde à côté si c'est possi possible ou pas. Et le lien aussi, entre les deux. donc Oula, on a du sexe <rire> On dit stop Ah ouais, là, ça va pas. Oups Et de l'harmonie. Et le lien... Oula, oui, c'est un peu compliqué là. Mm -mm. faire preuve de prudence ok donc là il y a quelqu'un ici qui est en peine et qui a du mal à se l'avouer qui a du mal à avouer à l'autre qui est en peine c'est drôle ça me fait penser à quelqu'un en particulier dans mes abonnés euh... je sais pas si elle tombera là dessus mais en tout cas moi ça me fait penser à ça c'est une personne qui a peut-être une relation ici qui n'est que passagère et qui et qui, euh, parce qu'elle est, elle est euh, très très sensuelle, sexuelle, parce qu'on voit la femme, euh, elle, a besoin de, de, voilà, elle a besoin de quelque chose comme ça, mais elle dit stop. elle dit stop, Parce qu'elle a un, un manque d'harmonie avec cette personne, donc du coup, elle va la jouer. Vous allez vous jouer un petit peu prudent l'un et l'autre. Voilà, on a plutôt une relation vécue sexuellement... Hein, je dirais, et on vous dit stop, ne va pas trop vite, parce que si tu n'as pas d'harmonie, d'échange, de partage avec lui ou avec elle, c'est que c'est pas bon, on vous dit prudence. Hein. Il ne faut pas que ce soit que ça, en fait, voilà, c'est ça. Euh, ouf, prudence par rapport à l'amour, sincérité, ok un besoin de effectivement besoin de lâcher votre sincérité, besoin d'être honnête l'un envers l'autre. Libération et feu vert. C'est marrant parce qu'on passe au feu orange, feu rouge, feu orange et feu vert. Donc prudence par rapport à cet amour ici, il faut qu'il soit sincère, il faut que vous vous libériez aussi peut-être d'un poids. C'est ça qu'il y avait. Il y avait la sincérité avec la peine. Et une fois que le poids aura été euh, lâché, il y aura un feu vert. Donc, euh, on vous dit peut-être de ne pas aller trop, trop vite en besogne et de retrouver l'harmonie, de chercher l'échange. Ben justement, focus en service, c'est l'échange, donner et recevoir, que ce soit pas toujours que dans un sens, qu'on profite pas de vous. Que ce monsieur, effectivement, vous pas, vous fasse pas croire trop de choses non plus. Ah, parce qu'il lui, il en demande beaucoup aussi. Hein. Il ne veut pas le, être prisonnier, il ne veut pas être jaloux. Alors, il est très jaloux, peut-être. Il demande de la souplesse, mais lui-même, il n'est pas, pas souple. Et du coup, il se fourvoie dans une relation qui n'est pas réaliste, qui n'est pas donnant-donnant. Ouais, c'est compliqué. J'aimerais bien savoir ce que c'est, d'ailleurs, à qui ça correspond. En tout cas, vous attendez de dire non à quelqu'un si c'est sensuel, sexuel, simplement, que vous n'avez pas euh, l'échange, justement, la relation harmonieuse qui vibre vraiment... Euh... Ouais, je vois des, des notes qui vont de plus en plus hautes, Donc, c'est quelque chose de plus, euh, de plus doux, de plus sincère que vous voulez. Mais là, vous, vous dites non, vous dites stop. Parce que cette personne, elle est peut-être trop contrôlante aussi. Je me demande si, lui, euh, il ne se fait pas des idées sur une relation, des fausses idées. Voilà. Il se trompe. Et le lien, c'est vraiment d'être honnête avec l'autre, de demander de l'amour si vous n'en avez pas, afin de vous libérer et d'aller vers quelque chose de plus sain. Voilà, voilà. Allez, je vous fais de gros, gros bisous. Euh, donc, euh, mes pauvres amis, j'espère que je vous reverrai bientôt. Au petit à petit, euh, on en discutera plus tard. <rire> Allez, je vous fais de gros, gros bisous. Passez une belle semaine. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.